Bienvenue dans cette vidéo, alors ici le but c'est de voir en moins de 3 minutes comment prendre en main un site WordPress alors qu'on n'a jamais utilisé WordPress. Donc c'est si vous avez déjà un site à disposition ou de faire quelque chose rapidement, je peux vous aider. Si vous avez besoin d'en savoir plus, j'ai fait une autre vidéo qui dure une heure avec les, toutes les infos en description et là ça permet d'en savoir beaucoup plus ici on va voir directement comment éditer un article donc ici j'ai ma page d'accueil sur mon site de test de glace à la pistache glace en tout genre. une page à propos qui sert juste à dire qui on est alors vous remarquez que la page ici n'a pas de date et on arrive sur la page de blog et là le blog ici c'est une structure qui permet de mettre plusieurs articles à la suite et il s'empile comme les couches géologiques la plus récente au-dessus ou comme la paperasse sur mon bureau alors une date, ici on voit bien qu'il y a une date qui est liée à cet article si on va regarder l'adresse de l'article tout seul il y a aussi une date dans l'adresse vous verrez pourquoi je vous explique ça après donc comment faire pour éditer une page maintenant si on veut, il faut avoir accès à l'interface d'administration donc on peut mettre slash vp wp-admin dans l'adresse de barre d'adresse du navigateur dans l'url et on arrive directement sur un formulaire d'identification où il faut mettre soit une adresse email ou un identifiant qu'on vous a transmis avec un mot de passe et c'est parti là on arrive dans un panneau tableau de bord qui peut être personnalisé il faut savoir qu'il y a trois objets super intéressants sur euh, un site WordPress. Le reste, est du paramétrage ou des choses pour régler l'apparence, les extensions. Donc les trois trucs les plus importants, c'est les articles, c'est les pages et c'est les médias. Donc un article, c'est tout ce qui va apparaître sur la page de blog. Donc contextualisé dans le temps, c'est pour ça que je vous parlais de la date. Tout ce qui est des pages, c'est presque pareil mais là il n'y a pas de notion de temps donc euh, c'est par exemple une page de contact ou une page euh, avec à propos qui sommes nous tant que vous ne changez pas de raison d'être tant que vous ne changez pas d'adresse ça sert à rien de la changer donc elle n'est pas contextualisée dans le temps mais sinon une page c'est presque pareil qu'un article donc ici je vais aller modifier une page donc voilà ça, c'est l'éditeur qu'on appelle le Gutenberg, qui est le nouvel éditeur de WordPress, qui se fait par bloc. Donc ici, j'ai un bloc titre. Ici, j'ai un bloc de paragraphe, un bloc image, j'ai rajouté un bloc bannière. Avec du texte, on peut faire des colonnes aussi. On peut faire des listes. Des tableaux. Des galeries de photos. C'est assez complet. Donc, dans le principe, voilà, ça c'est l'éditeur de page. On a une colonne ici. Il y a plein d'options, donc peut-être que vous n'aurez pas exactement pareil. Tout à droite, on a les options. Si on veut la barre d'outils tout en haut, si on veut le mode plein écran, c'est souvent comme ça que ça apparaît. Donc, il y a des options. Il y a un petit aide la première fois qu'on y apparaît, qu'on arrive sur WordPress. Donc, je vous laisse. Mais le grand principe, c'est que la page ici au milieu, on peut éditer tout ce qu'on veut. En fonction de bloc il existe des petits plus si on regarde bien à un moment donné ils, qui apparaissent quand on est à la fin en général c'est plutôt là voilà un petit plus si je veux ajouter un bloc par défaut c'est le paragraphe mais je pourrais mettre un nouveau titre c'est la suite de mon article de, de ma page parce que c'est une page et ici, c'est là. Alors, pour chacun de ces blocs, il y a ensuite un détail à droite. Là, Voilà, c'est un réglage de titre. Donc, je peux encore choisir le niveau du titre. Par exemple, je dis que finalement c'était un titre de niveau 3. Je peux changer ici. Il y a des petits réglages de couleurs. Voilà. Sur le paragraphe, il y a d'autres choses. Et sur les galeries, comme j'ai ici au-dessus, on peut choisir le nombre de colonnes de la galerie. On peut choisir euh, les liens, comment ça se passe. Donc c'est toujours les options pour un bloc. Donc voilà, si vous devez mettre à jour une page, c'est comme ça, il ne faut jamais oublier de cliquer sur le bouton bleu, même s'il y a une sauvegarde automatique. Donc ici, c'est la notion de page. On a la notion de média au milieu. Toutes ces photos qu'on aurait ajoutées depuis des pages ou depuis des articles apparaissent dans la bibliothèque de médias. Donc si jamais, vous pouvez les ajouter là. C'est tout ce qui est fichier, donc tout ce qui a point quelque chose, point .jpg, point .png, point .mp3, point .pdf. Tous ces trucs-là, on peut les mettre là-dedans directement et aller les chercher quand on en a besoin. Ou les ajouter depuis les articles ou les pages et ça viendra tout seul. Alors, on va imaginer de créer un article. C'est Ajouter. Et j'ajoute un article. Je vais écrire mon titre. Glace au chocolat. Voilà, c'est un nouvel article. La recette de la glace au chocolat. J'y mets une image, alors petit plus, Il faut savoir qu'il y a les raccourcis clavier aussi qui existent, je vous laisse voir la documentation, image, dans ma bibliothèque de médias, voilà, j'ai une glace au chocolat, c'est parfait, j'en ai déjà une, si jamais je l'aurais ajoutée, c'est parfait Et dans ma page, pas oublier de mettre le texte alternatif pour le référencement, glace magnum, pouf et ici, je vais décider, à un moment donné, de voir les options du document en entier. Et ici, il y a des catégories. C'est ce est... différent dans les articles. Donc ça, c'est une crème glacée. Donc C'est une catégorie. Il y en a comme les doigts de la main, pas plus. Et puis ensuite, il y a des étiquettes, qu'on appelle aussi des tags. C'est des petits mots-clés qu'on va associer pour faire un résumé de l'article en mots-clés. Donc ici, c'est glace, bâton... Magnum par exemple. Chocolat. Voilà. Classe, virgule, chocolat. Pouf, voilà. Là, c'est bon. Et ensuite, je peux publier mon article. Toujours le bouton bleu. Là on me propose de le voir. Je vais le regarder si je suis content ou pas. Voilà, c'est bon. Vous avez ajouté un nouveau un nouvel article sur le blog. Donc voilà les pages, les articles de blog et c'est fini pour cette vidéo. Donc voilà, ça c'est les bases à comprendre pour éditer un petit article. Et ensuite, eh bien, je vais vous laisser regarder la longue vidéo pour en savoir plus comment paramétrer WordPress, comment l'utiliser. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo